Avec ce débat, le groupe Réunion nous invite à penser ce que serait l'économie compétitive de demain. Dommage de ne pas plutôt évoquer ce que pourrait être une économie solide, inclusive pour l'Europe de demain. Dans cette période géopolitique et économique tendue, c'est pourtant l'important. C'est ce que nous écologistes tentons systématiquement de dire dans cet hémicycle. Quand on parle de travail des plateformes, nous les verts, nous rêvons d'un modèle qui contrôle les algorithmes et consolide les acquis sociaux. Quand on parle égalité salariale, nous les Verts Pensons à un modèle économique transparent et qui met fin aux discriminations. Quand on parle emploi, nous les Verts Construisons les conditions de la transition écologique juste et de la formation pour ces emplois durables. Quand on parle salaire minimum, nous les Verts Appelons à la décence et à la lutte contre la précarité. Voilà ce que nous souhaitons pour la transition de l'économie et des emplois de demain, l'inclusion des plus vulnérables, de la formation pour économie verte, durable, respectueuse de l'humain et de la nature.